Bonjour Aujourd'hui, je reviens pour vous tourner la vidéo en théorie les cheveux gras. Mardi, j'ai sorti la vidéo du bilan de un mois avec mes cheveux gras. Je ne sais pas encore si ça a marché, je ne sais pas encore si ça vous, vous a plu, mais euh, parce que j'ai pré de tourner les vidéos en avant. Mais aujourd'hui, je reviens dans la vidéo en théorie pour parler des cheveux gras et pour vous donner un peu plus d'explications scientifiques et surtout comment reproduire cette cure de sébum si ça vous tente de faire la team cheveux gras, cheveux dégueux pendant un mois. C'est dans cette vidéo. Clairement, je n'ai pas fait la cure de ces bombes par l'aime ou par envie de plus me laver ou d'avoir l'air un peu crassouille. J'avais les cheveux qui régressaient super vite, c'est-à-dire qu'au bout d'un jour, le lendemain, j'avais mes cheveux gras. Genre l'enfer. Voilà, et j'avais mes cheveux du coup qui s'abîmaient de plus en plus parce que bah à force de me les laver tout le temps, à force de faire des soins un peu agressifs, bah vos cheveux bah ils sont pas ils sont pas hyper contents. Et vous m'avez soumis l'idée de faire un mois les cheveux gras et j'étais en mode c'est mort, c'est jamais de la vie, c'est impossible, mais ça va pas, mais t'es fou. Et euh, pourtant je l'ai fait et euh, je suis là. Donc là, ça sera pas le bilan, encore une fois, le bilan il est par ici, mais là on va parler un peu ensemble de comment vous pouvez réaliser cette petite chose qui est ma foi plutôt pas mal. Qu'est-ce que la cure de sébum et qu'est-ce que ça apporte à vos cheveux hein Là est la question pourquoi le faire et comment le faire. À la base de la base, j'avais entendu parler du no-poo. C'est le no-poo, c'est en gros c'est se laver ses cheveux avec son démêlant. Mais en fait c'est surtout la cure de sébum, etc. C'est plus facile avec des cheveux afro, puisque vos cheveux sont vachement plus secs et euh, vos cheveux ont tendance à graisser moins vite. Et donc il y a eu la mode du no-poo, c'est le fait de se laver les cheveux qu'avec de l'après-shampoing. Hein. Mais euh, je voulais être hyper hyper hyper radical. Moi je ne voulais plus me laver la tête du tout. J'ai appris que c'est appelé une cure de sébum et je ne suis pas la seule folle à avoir fait ça sur la terre évidemment actuellement j'ai les cheveux lissés mais pour moi ils sont plats du coup ce que j'ai fait je voulais me les remonter donc j'ai fait ça sauf qu'ils étaient électriques du coup j'ai mis de l'huile et de la crème hydratante donc je sais pas s'ils paraissent gras ou pas mais de base ils sont pas c'est juste que j'ai de l'huile voilà c'était juste que je voulais préciser ça dans la vidéo pour ceux qui s'intéressaient pour ceux que ça stressait qui vont les trouver un peu gras etc je sais que ça peut en stresser certains d'entre vous donc comme ça c'est réglé à savoir le sébum voilà ce truc que vous allez me dire c'est dégueulasse etc sert à hydrater et à protéger votre cheveu et c'est hyper hyper hyper hyper hyper nourrissant pour vos cheveux, bien plus nourrissant que tous les masques que tout ce qu'on peut s'appliquer sur nos propres cheveux nous-mêmes. C'est la nature. La nature est archi bien faite. En fait, on s'auto-suffit limite bon il faut manger etc mais notre corps niveau protection, niveau tout ça s'auto-suffit quand même plutôt pas mal même si voilà si on reste à l'état brut on s'en sort tiré, bon, on pue etc mais on s'en sort. Il faut savoir que plus on a de sébum sur la racine, moins nos cheveux se dégagent de sébum et du coup cette cure de sébum vous aide à réguler ce sébum si vous avez vos cheveux à tendance gras et que vous avez la peau sèche c'est parce que vos cheveux en fait votre cuir chevelu c'est vraiment on, on l'oublie mais votre cuir chevelu c'est une peau et euh, vous avez la peau sûrement du cuir chevelu très sèche alors ce qui va faire c'est que comme elle est pas hydraté comme le visage, etc. Il va tendance à produire plus de sébum et donc à créer vos cheveux beaucoup plus gras. Et euh, lui il fait ça pour vous protéger, pour vous dire t'inquiète chérie, je m'en occupe, t'as le, le cuir chevelu sec, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre du sébum. Et toi t'es en mode vas-y j'ai les cheveux gras, je vais les laver, et là le cheveu, il dit mais pourquoi tu fais ça, etc. Oui, il y a toute une discussion dans mes cheveux. J'ai regardé pas mal après mon mois quand je l'ai terminé de David et tous les gens qui ont testé ce mois, ils ont tous dit que après le premier shampoing, les cheveux étaient plus doux, plus en forme, plus brillants, et surtout qu'ils régressaient moins vite. Et je suis d'accord avec tout ça. Alors j'ai voulu d'autres youtubeurs pour cette vidéo. Encore une fois, je suis toujours toute seule. Moi je cherche des gens pour se sacrifier avec moi, mais personne, personne, je suis seule sur mon bateau. Je vous jure, le premier shampoing, quand vous ressortez vos cheveux de votre truc, et qui sont tout beaux, qui sentent bon, qui sont tout doux et qui ont bien poussé. Ah, je vous jure, c'est incroyable. C'est une sensation hyper, hyper cool. Bon, là, je vous ai un petit peu motivé. Vous êtes chaud derrière votre écran. Moi, je veux tenter la cure de ces bombes, Mais comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire Et bien pour ça, je suis là pour vous faire le petit guide de l'aventurier parce que c'est une vraie aventure que vous allez vivre du euh, de la cure de ces bombes. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut être sûr de toi. Essaye de trouver un mois où tu es un peu plus tranquilloute que les autres, pas un mois où genre tu vas sortir tous les soirs, etc. Un mois où t'as pas grand-chose à faire. Pas, pas, pas, Bien évidemment, tu vas aller travailler, etc. Mais euh, voilà un mois plutôt vide par rapport aux autres et pourquoi pas en été mais surtout ne pas se baigner dans une piscine. Il faut pas de pouvoir aller dans la piscine sinon le chlore en fait ça tue euh, votre cure. Donc voilà prenez un mois euh, assez vide pour vous lancer et faites le net. Genre euh, vous, vous levez un matin et vous dites ce aujourd'hui je suis prête à me lancer dans ma cure de sébum. Bah les couilles si je n'ai plus de vie sociale. Au moins je j'aurai des beaux cheveux après ça. Je vous le dis directement vos cheveux vont graisser très vite ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de résister. Je sais que pour certains c'est pas facile mais il y a des astuces parce que vous n'allez pas rester en baile chez vous pendant un mois et bien il y a des coiffures à faire. Si vous une vidéo vraiment des tutos coiffure à faire quand vous avez les cheveux caca euh, sur ma chaîne poche chaud n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne poche chaud c'est une chaîne lifestyle et non c'est pas une blague je vous dis de façon humoristique parce que je le répète tout le temps mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Léa Chou et peut-être que enfin si ça vous intéresse des coupes de cheveux à faire quand vous avez les cheveux un peu cracra ça ensuite il y a les bonnets hein l'hiver il y a les casquettes il y a les chapeaux bien été, hein. et bien l'été et les coiffures et tout ça vraiment vous n'allez pas rester chez vous pendant un mois promis après franchement entre vous et moi si ça vous gêne trop trop trop vous pouvez tenter de mettre une perruque voilà vraiment il ya des gens qui mettent une perruque pendant ce mois moi je, je pense pas que Besoin d'en arriver jusqu'à là, mais si vraiment ça vous complexe ou ça vous gêne, vous pouvez toujours faire ça. Il faut pendant votre cure de sébum vous munir d'une brosse que vous allez laver, laver, relaver, etc. Au moins deux fois par jour, vous brosser les cheveux pour faire descendre votre sébum. Euh, j'ai deux couleurs de cheveux, hein. c'est pas du gras. Là, c'est du brun foncé, là, c'est du, du approximatif et là, c'est ma couleur naturelle. Donc, euh, je suis rousse de base, vous allez enfin savoir. Je suis blonde vénitienne, je l'assume enfin devant vous. Je suis à moitié rousse, je suis née rousse, je suis devenue blonde et puis après, j'ai dérapé. Mais euh, voilà, je repars sur une couleur naturelle en faisant plus grand chose et en voulant aller vers du roux. Euh, bref, on Ce n'est pas le, le propos, mais euh, quand vous brossez vos cheveux, en fait, votre sébum, c'est dans vos racines. Donc ça va s'arrêter à peu près à ce trait. Ce trait qu'on dirait de la crasse mais qui n'en est pas. Avec votre brosse, vous devez descendre le sébum pour éviter qu'il soit réparti tout là et que ça fasse tout cracra sur le dessus. Donc ça, c'est à faire matin et le soir. Lavez vos brosses. Lavez vos brosses et vos oreillers, En fait, parce que comme ça, ça évite de mariner dans son propre jus. Mais c'est sincère. Pour l'odeur, alors il y en a qui disent oui non ça pue pas, etc. Eux, ce sont des monteurs, on ne les écoute pas. Bien évidemment, ça pue, ça chlingue. Surtout quand vous avez les cheveux comme moi, genre quand je me bêchais comme ça, j'avais mon truc qui est rentré dans le nez, j'étais en mode. Dis... J'ai demandé à ma mère, maman, sans moi les cheveux. J'ai cru qu'elle allait me renier de sa famille. Euh, oui, ça pue. Hein. Donc euh, oui, au bout de deux semaines, vous allez commencer à avoir une odeur désagréable. Moi, je eu Au bout de deux semaines, Il y en a qui vont l'avoir plus tôt d'autres plus tard. Faire c'est de, de vous rincer les cheveux, ne pas vous les laver, de vous les rincer. Parce que je peux comprendre que l'odeur, pas du tout à votre convenance, c'est une odeur qu'on n'apprécie pas dans la société. Euh, c'est une odeur qu'on n'aime pas. Je comprends. Vous pouvez vous faire un masque de savon noir, sans frotter trop, etc. Mais si vraiment l'odeur vous gêne, vous pouvez vous mouiller les cheveux. À vous risquer péril parce que après ça fait les cheveux un peu plus, un peu plus gras en fait le fait de vous mouiller les cheveux. Mais au moins ça enlève un peu toutes les, les impuretés et ça permet de, de l'odeur de partir. Du coup, là, t'es prêt pour commencer ton mois. Et bien, tu l'as commencé, tu l'as fait, t'es content, tes cheveux vont bien, tu vas faire ton premier shampoing. Et là, c'est très important, toutes les choses qui vont suivre parce que non, tu t'es pas sacrifié pendant un mois pour ensuite niquer tout ça. T'es pas resté un mois sans vie sociale avec une friteuse sur la tête pour tuer tout ça. Euh, c'est comme si pendant un mois tu fais du, euh, du sport, du sport, du sport et qu'après pendant trois jours tu manges McDo tous les jours, donc ça te sert à rien. Il y a des règles à savoir après ce mois pour garder les effets. T'as gagné en fait pendant ce mois. Je ne sais pas si c'est très français, mais j'ose espérer que tu comprends ce que. Parce que je suis balèze. encore, toujours. Bon, première chose, on essaye de se laver les cheveux qu'une fois par semaine après ça, vraiment essayer de le tenir. Personnellement, j'y arrive alors que j'avais les cheveux qui graissaient au bout de deux jours. Ben, c'est vrai que vers les derniers jours, j'ai les cheveux un peu plus cracrac d'habitude. J'ai les cheveux un peu dégueu hein, vers la fin de ma semaine. Mais euh, ce que je fais, je les attache. D'après je suis restée un mois euh, sans me laver la tête, donc rester une journée sans me laver la tête aujourd'hui, c'est mes fingers in the noise. Donc voilà, lavez-vous les cheveux une fois par semaine, deux fois, grand, grand grand, grand max si vous en avez besoin. Essayez de faire avec des produits naturels. J'essaierai de vous En parler de tester des produits naturels sur mes cheveux pendant un mois, etc. etc. Autre chose, on met du shampoing que sur sa racine, euh, on met pas du shampoing jusque là. Je vous parlez d'Emma Dolly, euh, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui avait dit une chose qui m'avait fait marrer. Elle avait dit que ça c'était des enfants, ça c'était des ados et ça c'était les papiers mamies. On lave les enfants, on laisse papiers et mamies en paix. Hein. Ils ont pas besoin d'être lavés en fait. Ils sont, ils, sont, ils sont vieux, ils ont déjà fait leur vie là. Eux ils ont besoin juste des soins et donc les soins vous les mettez sur papiers et mamies et vous laissez les enfants euh, voilà tout propre en haut. Vous leur mettez pas de soins là, vous mettez votre shampoing là, vous mettez votre soin de must et c'est avec Emma Dolly aussi que je le fais et que j'ai appris. Alors moi je me lave la tête très rapidement euh, une première fois, la deuxième fois je mets mon soin sur euh, mes longueurs et ensuite je me relave la tête la deuxième fois. Et mon shampoing coule sur mes racines qui enlève mon produit et comme ça j'ai les cheveux vachement plus beaux, bah, vachement plus brillants. Alors quand je faisais l'inverse genre shampoing et puis après soin j'avais l'impression que mes cheveux ils étaient lourds et euh, tout gras en fait. Le must du must c'est vous lavez les cheveux à l'eau chaude. Enfin vous mouillez vos cheveux à l'eau chaude en fait ça va écarter les écailles de vos cheveux. Vous mettez vos soins etc. comme ça les cheveux les prennent et quand vous rincez vous le faites à l'eau froide comme ça les écailles se referme Et comme ça, vous gardez les bienfaits des shampoings. Logiquement, j'ai pas censé avoir les cheveux dégueulasses. Il faut que je coupe mes pointes, mais logiquement, ça va. Franchement, tous les gens que je croise ils me disent oh, Depuis que t'as fait ton mois, les cheveux qui brillent. Merci frère. Bien évidemment, on évite les chaleurs, les boucleurs et tout ça, mais ça, je pense que vous en doutez. Autre chose, parce que moi, je te vois là, je te vois. Tes cheveux, quand tu les enroules dans ta serviette, quand tu les déroules, tu les frottes pas comme ça. Tu fais pas du feu avec tes cheveux, non. Déjà, tu les frottes pas en fait. Tu aspires tout, tu mets ta truc, après tu les mets en avant. Au pire, tu les remontes et tout ça, mais tu frottes pas en fait. Non, ça casse ton cheveu, ça te le défonce. Et ça, on le fait souvent sans s'en rendre compte. Et pour terminer, le brossage des cheveux se fait sur cheveux humides, voire secs et non mouillés. Parce que quand vos cheveux sont mouillés, en fait, ils deviennent très élastiques. Et quand vous passez votre brosse, ça tire votre cheveu et ça vous le fait claquer. Tuez vos personnages âgées, là, vous les faites clamser. Hein. Donc voilà, vous, vous attendez que vos cheveux soient humides, voire secs pour les coiffer. Et quand ils sont mouillés, laissez-les en paix. Voilà, c'était mes conseils. Après T'as la chevelure de réponse, la chevelure de rêve. Moi, depuis une semaine, là, il y a des mecs qui escaladent sur mes cheveux pour monter dans ma chambre. Et sur ce, je vous laisse. Et je, oh, vois plus rien, du coup. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tester ce challenge un mois cheveux gras. Là, vous avez le guide, vous êtes rodés, C'est pas facile, mais franchement, franchement, c'est celui qui m'a le plus fasciné, qui a valu le plus le coup. Donc, si vous le tentez ou si vous tentez n'importe quel challenge que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire. Je vous inviterai sur ma chaîne. Je suis en train de préparer ça pour euh, le futur. Toi qui regarde cette vidéo, si as testé ça, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment, je veux des preuves à l'appui. Et euh, je vous fais des gros bisous Et puis c'est tout Ciao Ouch.